Oui Faites comme moi avant que Max la... avant qu'Arthur arrive Quoi <rire> C'est ridicule Ouais mais c'est très drôle Tu, tu me bloques le chemin Auré Tu me bloques le chemin Bouge Toi là. tu me bloques le chemin gros Non je suis derrière toi moi <rire> Confrérie, c'est Auré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie de toute la team. Il y a Arthur, mage. Ah oh, putain, pourquoi t'as fait ça, gros Il casse. <rire> <rire> <rire> Moi, j'ai sauté. Oh, non. Il y a Max et... il y a The First il y a Valou. Et, aussi... et du coup, aujourd'hui, on va faire des petites missions coop sur Unity. On va faire, on va faire toutes les missions coop de Unity euh, dans un petit. Et vous les retrouverez en bêtisier sur la chaîne. Enfin, on Donc c'est parti on, on, on, oui, on va, si, si. va peut-être pas tout faire, enfin, faire toutes les missions coop, mais on va en faire une, une bonne partie quand même, quoi. Donc... On va en faire une très et bonne demain. partie. Et on est parti pour la mission persécutive hey, politique. Putain, arrête avec tes fumigènes, gros <rire> J'adore faire <rire> pas. Avait raison. Laissons tout et Quartier du Marais. Ah là là, c'est stylé. Vous comptez nous quitter en Henri Homme de main des Jacobins, spécialiste du ménage politique. Les Girondins ont décidé de laisser Robespierre pour Paris dans un vaccin. Nous, Girondins, estimons qu'il n'est pas du ressort de cette On a oublié son nom. Robespierre n'était pas un partisan de la diversité d'opinion. Il a lancé un mandat d'arrêt contre tous les Girondins. Mon vieil ami, tu as perdu la tête Tu ne peux pas lâcher ce boucher contre les députés de la Convention Georges Danton a pris un énorme risque en s'opposant à Robespierre. Les frères de la convention s'élèveront contre cette infamie. Sans tête, ils ne s'élèveront pas bien haut. Allez, nettoyez ce qu'il reste de sa Ah mais c'est pour sauver Danton Ouais. Oh, je l'ai fait 10 000 fois cette mission. Putain, en tout cas, les cinématiques sont toujours autant stylées. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'ai parlé à un girondiste. gérondiste. Gérondiste, d'accord. <rire> bah c'est que, bah moi, après j'ai joué en anglais. Oui, dis, hein. toi. Ah, t'as le jeu en anglais, toi Bah euh, oui. Parce ah, que bon, c'est quoi, cherche. normalement Girondin, Girondin, oui. D'accord. Girondiste. Euh, en anglais, c'est Girondiste. Mais, mais mec, pourquoi tu, pourquoi tu joues à c unity en anglais C'est un peu stupide, non Mais pas. Non, mais je m'en fous en fait. J'ai déjà fait en français, donc je veux le faire en anglais. Je te chie à la bouche. D'accord. Encore donc, euh, Encore Putain Oh putain Et puis en plus, c'est un fort. Non. Bah si non, non Non, non, c'est bon. Oh, bah, je suis à côté. Oh, non, non, faut allumer les incendies. Attends, on arrive. Comment va j'y Attends. J'arrive, je prends le coffre. Surprise motherfucker Putain <rire> Qui c'est -ce qui a encore lancé une fumigène là Attendez <rire> Vous êtes rentré euh, euh... là Non il est derrière la porte euh... Oh y'a du monde ouais. oh, oh, oh. J'ai ouais. trouvé euh, euh, Arthur Ouais, ouais. Ah, Y'a du people euh... là-bas Oh on s'en fout Nice C'était beau On trop haut pour eux Porte 3, on va pas l'ouvrir, on va camper direct. Ah putain, ah ces mais... silex ils sont pas efficaces hein. même oh pas de pincettes à faire. Ok, donc on se casse en fait. On peut sauter là On peut faire un, on peut faire de un, de un petit saut de la fois, fois, fois là, je pense ici hein. Euh, bah non, en fait y'a pas d'eau. On a pas encore. Ah, oui. Mais euh, si, si, c'est une zone optique, t'inquiète. Non, non, non, non, en c'est. Voilà, je te dis, pas on passe se sentait... mappé Saut, saute, saute Ah bah non, saute. on pouvait pas <rire> <rire> C'était obligé, Trazio. C'était obligé. Il y, y, y en un, un, un, a, a, a un ici, je crois. Un, une, hallucination un... <rire> <rire> <rire> une hallucination collective. Allez, une Par saute. contre, il y a une petite flaque <rire> et, <rire> et je suis en train de noyer dedans si vous voulez pas. J'arrive. Bon, on essaie de faire ça discrètement. Stop. Ah oui, c'est nous en ici. Ah oui, oups. <rire> ah putain, hey, Max c'est Max tout seul là. Il ouais, ouais, y, y a deux une... ennemis à l'étage les gars, vous pouvez vous, vous les jouez choper dans une zone non autorisée. Ah mais attends, attends, je, je sors mes lames fantômes. Attends, je les attire quelque part. Ah oh, putain, il y, y a un snap qui est en train de me... me, me attends, là. bouge pas bouge, pas, bouge pas, bouge pas. C'est qui qui est en Orange, En range C'est Mage. Je fais diversion, je les ai attirés vers Et toi. Pourquoi t'as fait ça bah oui, euh, voilà. <rire> mais pourquoi t'as fait ça Alors, toi, <rire> t'es vraiment inscrit des poupons, en fait. Hein. <rire> problème réglé. Le mec, c'est pas une fumigène qui lance des pétards pour attirer l'attention sur le viande. Moi, <rire> ouais, j'ai cru qu'on veut frapper par Dart, tu sais. On me tire là-dessus. Pourquoi t'as fait ça <rire> Je tire vers toi. T'inquiète pas, je les attire vers toi, t'inquiète. Ça va aller. J'ai vais... ouais. ouvert la porte, mais il se passe rien. Ah, il y en a d'autres. Super. Je suis là. Yes, j'arrive vraiment au bon moment. Ah il faut ouvrir plusieurs passages. Ah Bon bah chacun a une. Okay. On y fait infiltration, Ok, c'est oh, pas l'infiltration ouais. ça. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> attendez, attendez, attendez Faut les prévenir qu'on est là Faut les prévenir <rire> Non non non non non <rire> Yolo <rire> Faut que tu vois ça, c'est magique. <rire> Oula <rire> Effectivement <rire> Mais frère attends on avec ton sniper Oh ils sont complètement buggés. Ah, ah, ouais, non, on va le laisser là <rire> prends rien, Après, Je comprends rien Il me tire dessus tient. le fils de pute <rire> Qui va me tuer En même temps on fait de la merde les gars Ils sont invincibles Mais c'est la collection d'œil ça Ils sont invincibles <rire> Bon les gars, il y, y a genre 20 personnes sur moi je crois. T'es pas mort encore? Ouais, non, non, je, je t'en la caisse. Ah vraiment... <rire> J'arrive. Allez, vite, allez, vite, vite, vite, il me reste un pixel. un pixel. Ouais, moi ça a ça du pixel aussi. Ouais, non, mais là j'aurais pas le temps. Allez-y, une... oh. aidez Oh, du... aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi! Ah, oh la a blague, putain. ça fait comme moi. Je <rire> <rire> suis mort. On a un nombre de vies limité? Non, non, mais c'est parce que c'est des vies de chat, tu sais. Ah oui, <rire> d'accord. Y'en a pas 9? Ah bon. Ouais si je crois pas que c'est 9 hein, c'est pas 7 Non c'est 9 Mais c'est qui l'enculé qui s'est des synchro alors que je venais le revive Ah c'est pas les chiens Non pas les chiens ils ont eu Le chien c'est pas flusher une seule fois hein, c'est pas trois fois. Hein. Quoi Le chien c'est pas flusher une fois, pas neuf. Ah putain <rire> <rire> Plus jamais on fait mission pareil. Je le dis plus jamais. Plus jamais. C'est ah que l'artifice pour pléter la fin de la mission Allez on va rejoindre le, b <rire> <rire> on va rejoindre le bateau Qu'est-ce qu'il y parle par la neige là <rire> Pourquoi tu <'es, rire> nages euh... Pourquoi pas C'est vrai Paris semble <rire> maintenant, Au travail Ouais on a fini moi. Super D'accord On ouais, va s'améliorer amélioré le bourgeois, ouais Eh hey, putain on a pas récupéré les points synchro, on est con Ouais, C'est pour ça qu'on aurait dû être. On est vraiment trop cons. C'est pas beau. Waouh, wow. on est vraiment beaucoup trop ouais, con. Ouais, je là. partais pas à la nage, les gars, j'arrive. <rire> Mais qu'est-ce que. Vous allez où là Je sais pas. D'accord. Bah, moi, j'essaye de... de rejoindre l'Egypte. <rire> ok. À la nage. <rire> Comme elle pidouille. Euh, Parce il y a al Mouali au qui m'attend. Mais gros, al Mouali, il est pas en Egypte. Bah, si. C'est où Oh C'est ouf, je sais. Il est en Syrie, espèce de tocard. Mais non <rire> Mais non C'est en Égypte C'était horrible, mec, qu'on lance des pétards et les fumigènes tout le temps. C'est chiant. Bah ouais. oui. Bah, sur le principe, en fait, le pétard, est fait pour distraire, pas pour attirer l'attention. Ah <rire> Sauf qu'Arthur, il s'est dit, je lance des pétards, <rire> pétards pour faire une entrée en scène et Non, c'est pas moi <rire> C'est pas moi, je vais lancer un seul pétard, moi. Moi, j'en jamais <rire> les pétards. Oui, mais le seul pétard que t'as lancé, je l'ai vu lancer devant des gardes et t'es Paris devant eux juste après. Ex Excusez-moi, j'ai... C'était mince. J'ai pris le soleil, j'ai la peau qui a. Enfin, la tenue qui a foncé. Ah, moi je préfère les fumer, les pétards. Quoi Paris, ah. 1972. Oh. Je vais faire pipi pendant la cinématique. Mec. <rire> la nourriture parvient à Paris, et disparaît avant d'arriver sur les marchés. Allons-y. Des templiers. Ah hey. ouais. Heureusement quelqu'un a décidé de suivre le trajet d'adventure. Pendant ce temps, ma fille était en train de presser. Terrouine de Méricourt a pris les choses en main. Allons dire à la famille royale que nos familles ont faim tu... A l'origine les manifestations étaient pacifiques mais elles ont dégénéré lorsque le peuple a perdu espoir. Tu oses sa faveur! Paris est en train de s'auto-détruire. Les citoyens accusent les marchands d'accaparer la nourriture qu'une chose à faire, les Les émeutes ont alimenté la colère du peuple et fait régner le chaos en vous. Comme vous voulez les réveiller. Trouvez les et empêchez D'accord. Yes. <coughs> Nickel. Ok. Anne-Joseph. Bon, par contre, il y a des snipers, les gars. Hein. Bon. Yolo Non. Mais non, arrête de lancer des pétards non. Putain je vais te violer Arthur Mais je ne lance jamais de pétard moi c'est pas, pas moi si tu vois un pétard c'est pas moi Bien sûr <rire> Non par contre vraiment. Bon il un sniper là juste là par contre les gars Où ça Ah oui Cachez-vous, cachez-vous, cachez-vous Je vais le lame fantomiser Ça marche pas Ah si Qui c'est qui, qui, qui vient avec moi là Mais personne Parce... en fait Ah ok on se fait tous... Euh... Mais... <rire> Mais non <rire> juste Maxime T'es ta... fatigant tu sais ce qu'est ce qu'on me lance des pétards dessus <rire> C'est un enfant <rire> Il fait ça depuis tout à l'heure Ok <rire> Il voit plus rien Quel truc. <rire> <rire> mais ok Putain. Euh, Faites gaffe, faites gaffe, gaffe y'a beaucoup de gardes en bas les gars Att -att Attends qu'Arthur arrive et on balance une chemie D'accord Je veux juste que la fenêtre me ah, laisse rentrer Ouais bah non mais c'est bon Fumé Ok Non. putain, hein. voilà Ok, ça y est, Je peux Arthur, t'arrives après la guerre. Hein. C'est pas grave. Ça fout de la fenêtre. Elle est où Je où... lui même pas merci, la salope, elle est déjà partie. Elle hey, était Mais qu'est-ce qu'il... Quoi <rire> pourquoi <rire> Quoi Pourquoi C'est quoi, cette. Mais pourquoi Pourquoi t'es tout sans ça Ah mais je sais, c'est un déguisement <rire> C'est bon. moi <rire> J'ai bugué hein, je me suis dit putain c'est quoi ce bordel là J'ai tellement <rire> pas compris C'est moi qui l'ai <rire> mis Elle est au-dessus la vraie Il y a encore un sniper Il faut plus <rire> faire ça Mais ça dure <rire> combien de temps <rire> Je sais pas mais il faut plus jamais faire ça C'est horrible Attendez elle pas parti de l'autre côté Ah non d'accord Putain prends, prends ton temps la grosse là elle bug Ah oh, <rire> oui Ah oh, oui, munitions complets Elle bug Oui Putain <rire> Mec, vous la faites bugger, là, en fait Mais t'inquiète. Allez, bouge, grosse là Mais attends, attends, attends Et Regarde, gros, tu l'as fait bugger Bah, la ouais, peur, c'est pas ma faute <rire> <rire> ah, ça nique les yeux sa mère. C'est n'importe quoi, je vois que rien, j'ai plus de rét. Ça suffit s'il vous plaît pouvez... par... Oh elle est partie Elle s'enfuit Quoi <rire> Oh non Ça y est, elle y va. Oh putain, <rire> j'en ai marre. On les fait, s'enfuit un chacun. Nice. Nice, c'était beau. On peut partir. Il y en a un qui arrive, y'en a un qui arrive. Deux qui arrivent, deux qui arrivent. Attendez, faites gaffe parce qu'il y a une autre cible à tuer et moi je suis repéré donc. Euh... Oh, si, moi, si, moi. Ah, bon. C'est bon. Bon. Ah, il y en a encore Ouais. On essaie de tout. Ok. Ok, donc c'est bon. Putain, mais il y a que des snipers en fait dans ce jeu. Dans l'émission COP, ouais, il y en a beaucoup. Bah, parce que sinon, tu foncerais comme un pour un tout le temps en fait. Bah, ouais, c'est marrant. Mais bah en fait, je viens de remarquer un truc tant que moi, je reste euh, immobile à tuer personne, essayer de voir de tuer quelqu'un. Euh, en, en, fait, en, en fait, quand tu quand tu passes un profil euh, actif. Ouais, euh, je, je sais, euh, tu, tu repasses pas, sans Arnaud. De Mais ce que je veux dire, c'est que vous, vous aurez beau tuer des gens. Si moi, j'ai toujours euh, le profil euh, incognito, vous serez toujours inconnu. Ah ouais. Enfin, euh... Vous reviendrez normaux, par contre les récompenses elles sont random, ah ouais si je me souviens. Ouais ouais, bah du coup celle-ci j'avais tout donc euh... Bon du coup les gens c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker comme d'habitude. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde Salut salut Il a recommencé avec son truc hein. Ouais putain Je vais le violer Non là c'est Arthur par contre.